Salut à tous Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan du troisième semestre de Prépa Intégrée. Donc c'est aussi le premier semestre de deuxième année. Donc bon, ça va être comme d'hab, une vidéo un peu improvisée, mais je vais vous donner un ressenti personnel, vraiment, vraiment purement personnel et subjectif. Donc euh, sur la Prépa Intégrée, au départ, on a commencé en présentiel et là, à la fin, bien sûr, avec tout ce qu'il y a eu, crise, reconfinement, tout ça, enfin, c'est pas un reconfinement, mais on suit les cours à distance, donc bon, ça va faire bientôt un an. Ça a commencé vers Mars, donc euh, même s'il y a eu des petites pauses au milieu et tout. Euh, C'est vrai qu'au niveau du ressenti par rapport au fait de rester chez soi, venir en cours que pour les euh, TP et DS et partiels, euh, ça commence à faire long. Mais ça va, je tiens le bon cap. Euh, même si je suis dans mon appart, etc. Et tout, que je suis pas rentré chez moi, etc. Euh, ça va, je le vis bien. Euh, je je m'occupe bien avec mes projets. Enfin voilà, je. Je m'occupe, je m'occupe et j'arrive à trouver des choses à faire. Donc, je pense pas au fait d'être seul, au fait d'être... Enfin, euh, le côté solitude, etc. Le côté peut-être euh, renfermement que certains peuvent ressentir. Euh, je ne me plains pas aussi, mon appart qui fait 20 mètres carrés. Donc, euh, ça fait bizarre de dire ça quand tu as l'habitude, euh, parfois, de vivre dans une maison en campagne, etc. Mais je sais qu'il y en a qui vivent dans des apparts beaucoup plus petits, dans des 9-10 mètres carrés à Paris, etc. et tout. Donc, euh, vraiment, je préfère me dire qu'il y a pire que moi dans ma situation, et je ne veux pas me plaindre, parce que voilà, il y en a qui traversent sûrement des choses beaucoup plus dures psychologiquement et tout. Donc moi, pour vous dire, sur cet aspect-là, ça va. C'est sûr que je préférerais être dehors ou avoir le choix de faire ce que je veux quand je veux, mais bon, c'est comme ça. On peut pas faire autrement. Espérons que tout ce qui va être vaccin, etc., ça va permettre d'accélérer et que cet été soit à peu près normal. Genre qu'on sort tous avec des masques et puis euh, que tout soit réouvert. Voilà. Ça c'était la petite parenthèse mentale, comment je me sens et tout. Euh, après, au niveau des cours, alors... Hum, on a abordé des cours nouveaux cette année, donc ce qui est par exemple thermodynamique, mécanique des fluides. Alors, c'est des matières que j'avais déjà fait il y a deux ans, et à peu près pour vous faire une petite comparaison au niveau des choses qu'on aborde, etc. Donc thermodynamique, j'ai regardé, euh, j'ai déjà abordé une grande partie des choses il y a deux ans, après je m'en souviens plus, enfin, j'ai pas... En fait, à chaque fois des choses dont je me souviens, je me dis « ah ouais, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu ça », mais je peux pas, par exemple, si on me donnait le partiel à faire, je peux pas le faire sans avoir revu le cours, ça fait deux ans que je ne l'ai pas pratiqué, etc. et tout. Mais euh, par exemple, bah, tout ce qui est euh, enthalpie entropie, je l'avais fait. Machine thermique, euh, je l'ai fait aussi. Ah oui, ça me rappelle, mon petit aparté, euh, le, sujet de partiel a, le sujet de DS qu'on avait eu en prépa MPSI, c'était un sujet d'agrégation. Mais il avait dit, le prof, « Ouais, je vous l'ai mis pour ceux qui ont pris... Euh, » Je ne sais plus si c'était genre spécialité chimie et c'est un, un sujet de physique, la thermodynamique ou inversement, mais en gros, c'était ceux qui avaient ça en mineur. Donc bon, les machines thermiques, ça devait le faire. Et on avait vu quoi d'autre bon, C'est ça, entropie, enthalpie, machine thermique, tout ça. Ah oui, diagramme Clapeyron et Amaga. Donc voilà, voilà. Après, pour les autres matières en général, dans les... à titre de comparaison, il y a juste les maths. Là, on est en train de faire les matrices, déterminants de Vandermonde, tout ça, tout ça, on l'a fait. Donc je verrai ce qu'on va aborder. Premier semestre, c'était des choses qu'on n'avait pas fait. Euh, en fait c'était, euh, je sais pas comment dire, changement de coordonnées et tu calcules des, des volumes et tout avec euh, Fubini. Tout ça c'est des choses qui étaient nouvelles, je ne l'avais pas fait. Par contre là on attaque les matrices et je, tout ce qui est euh, Kramer, euh, Vandermonde, euh, Matrice N-Paren <rire> et des choses qui ne rappellent pas forcément des bons souvenirs, tout ça on l'a fait. Euh, voilà, donc euh, pour le moment je vous fais un bilan là-dessus. Maintenant on repasse au niveau des, des chapitres abordés des matières. Donc euh, on avait beaucoup de matières ce premier semestre. Mais en fait, vous avez quand je dis beaucoup, c'est peut-être entre 10 et 15, je sais plus précisément, mais c'est à chaque fois, en fait, vous avez beaucoup de matières mais peu d'heures dans chaque, ou certaines avec beaucoup plus d'heures, mais donc vous avez de la résistance des matériaux, de la physique des ondes, de l'électromagnétisme, de l'électronique, euh, de, de la mécanique du solide. Vous voyez déjà, par exemple, là, c'est quatre matières de physique qui sont un peu découpées, genre RDM, électromag, électronique, euh, physique des ondes, mécanique du solide... Euh, mécanique des fluides, vous voyez, ça tourne un peu de tout ce qui est mécanique, ça peut être de la physique plus ou moins proche, euh, de l'électronique c'est plus de la SI mais euh, voilà donc euh, ça permet d'avoir un panel large et euh, après bah, au niveau des, des cours c'est ouais, super intéressant euh, c'est dur quand même de rester concentré toujours, je vous le cache pas, à distance mais euh, bah, on s'y fait quoi. on se dit, bah, il faut rester concentré donc euh, c'est le jeu ma pauvre Lucette <rire> c'est comme ça en ce moment, ça se passera mieux dans, dans quelques mois ou dans quelques années, espérons-le après, au niveau des partiels, euh, on a passé les partiels, donc actuellement, je n'ai pas encore les notes, je ne sais pas, mes notes de DS, de partiels, euh, qu'est-ce que je pense mmh, Dans l'ensemble, ils se sont bien passés, mais il y a peut-être 2-3 euh, partiels où je suis là, j'ai fait « oulalalalalala », on prie pour que ça passe. <rire> Vraiment, il y en a 2-3 où je suis là, j'ai fait « mais de les autres, soit je dois avoir des très bonnes notes, soit des bonnes notes, ou soit des notes pas foufou, genre pas la moyenne pour certains peut-être, mais ça devrait s'équilibrer avec le DS que j'avais peut-être mieux réussi, les TP, etc. Alors, j'ai pas fait de, de calcul en me disant à l'avance, je vais plus travailler ces matières, etc. pour ça, mais euh, c'est un constat que je me suis fait après coup, parce qu'on sait à peu près combien valent chaque matière en termes de coefficient, et normalement, ça devrait être bon, mais je ne suis pas à l'abri d'une mauvaise surprise sur deux ou trois matières où vraiment je... Enfin, plus 2 que 3, mais je, je sens que je suis, je suis peut-être passé un peu à côté. Mais euh, après, il y a toujours, vous savez, le côté « ah je suis passé à côté et tout » et peut-être vous allez avoir finalement 7 ou 8. Alors, 7 ou 8, certes, c'est minable, mais... Enfin, minable, ça dépend si vous êtes en prépa généraliste, prépa intégré, tout ça. Mais je vous allez me dire « ouais, c'est pas foufou d'avoir 7 sur 20, euh, tout ça, tout ça, s'il faut 10 pour valider. » Ouais, c'est vrai, mais bon, je réussirai mieux la matière euh, au prochain semestre. Euh, sinon, qu'est-ce qu'il y a de plus ben, Là, on a fait l'aspect mental, ça va bien. L'aspect un peu comparaison sur les chapitres abordés... Euh, le nouveau chapitre, euh, Python on a terminé aussi, c'est-à-dire euh, là, euh, je crois qu'on n'a plus de Python pour le deuxième semestre de prépa, euh, on va faire du MATLAB, donc euh, MATLAB j'en avais aussi un peu fait, et MATLAB c'est, euh, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, parce que vraiment ça se trouve j'ai mal l'expliqué, mais un peu, vous avez une interface, et je me souviens que vous pouvez euh, tirer des scopes, tirer des fils, etc. et tout, et vous pouvez faire un peu comme si vous faisiez des circuits électroniques, ou je ne sais plus, de l'asservissement, ah oui on fait pas mal d'asservissement avec MATLAB ce qu'on avait fait... Et euh, ça vous permet comme ça de faire des simulations informatiques de ce que vous auriez eu en, en réel. Donc euh, voilà, ça c'est au niveau des nouvelles matières. En CAO, ah oui, parce que comme je vous fais plus de compte rendu par semaine des cours, en CAO, euh, conception assistée par ordinateur, on a fait un vélo. Donc c'était par groupe de 4 ou 5 et on a modélisé un vélo de A à Z. Donc euh, voilà, c'était un, un très beau projet, très intéressant. Au niveau du grand projet, grand projet télescope, ça avance bien, ça avance bien le télescope euh, avance à grande vitesse donc j'étais dans la partie au départ euh, coupole donc modélisation de la coupole euh, choix de l'ouverture des portes s'il faut euh, un sol incliné ou pas euh, les vérins etc et tout euh, là j'ai basculé récemment sur un autre groupe où il faut choisir les moteurs en fait qui vont permettre à la coupole de pivot enfin comment dire au télescope de pivoter comme ça et pivoter aussi comme ça donc euh, en inclinaison pour viser les étoiles et en orientation s'il faut bah, le tourner de manière euh, je ne sais pas, enfin selon l'axe Z quoi. Donc euh, voilà, ça se passe bien, très intéressant. Euh, Peut-être bientôt euh, le groupe marketing s'ouvrira parce que j'ai je... <rire> hâte qu'il y ait un groupe qui s'ouvre. C'est le groupe pour tout ce qui va être euh, vente, négociation et euh, démarche de partenaire parce que ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec la chaîne YouTube. Donc euh, voilà. Je sais pas si ça rentre dans la chaîne YouTube, dans la, comment dire, dans l'onglet « ressenti sur la... » Non, ça rentre pas dans la vidéo « ressenti sur la prépa intégrée ». Mes petites parenthèses YouTube, du coup, sur ce premier semestre et répartition entre les cours et mes projets personnels, parce que oui, ça rentre par le côté, bah, c'est des choses qui interfèrent avec euh, mes études supérieures. Euh, J'ai bien équilibré pour ce semestre, je trouve, au niveau euh, implication dans mes projets et euh, investissement dans mes cours. Euh, je dis pas que j'ai toujours géré parce qu'il y a des moments où parfois je me suis un peu plus investi et là je me suis dit Oh là là, Lucas, tu as du retard à rattraper » donc je rattrape et tout. Mais dans l'ensemble, j'ai bien équilibré les deux. Euh, j'ai réussi à m'en sortir mais après ça me fait quand même des, des grosses journées. Mais ça, c'est purement un choix. C'est moi qui ai choisi comme ça. C'est-à-dire euh, au niveau des projets, je passe beaucoup de temps dans mes projets à côté. et genre Je fais par exemple, je sais pas, imaginons 8h, 19h, euh, je fais mes cours. 20h, 22h30 ou 20h, 23h, je fais tout ce qui est mes projets YouTube. Donc euh, ça peut être euh, le TIPE, ça peut être l'écriture du livre, bientôt peut-être des livres. Il y a des projets qui se préparent et euh, d'autres projets comme ça, des partenariats avec d'autres chaînes, des partenariats avec des, des marques, tout ça. Donc euh, ça me plaît, ça me plaît. J'ai trouvé un équilibre entre les deux et voilà. Donc euh, je pense avoir fait le tour de ce premier semestre. Je vous ferai une deuxième vidéo, bien entendu, quand, euh, quand j'aurai mes résultats pour vous dire bah, si je valide, si je valide pas, si j'ai des rattrapages, pas de rattrapage. Pas de rattrapage